Cette vidéo accompagne le dossier documentaire « Les causes de la révolution américaine ». Dans cette capsule vidéo, nous nous attarderons particulièrement à définir ce qu'est une cause et à déterminer des facteurs explicatifs grâce à la lecture d'un document écrit. Notez que tous les dossiers documentaires du récit de l'univers social sont accessibles sur le site « Documents d'histoire ». En 1763, l'Angleterre sort triomphale de la Guerre de sept ans et parvient à s'emparer de la Nouvelle-France. Désormais, elle règne en maîtresse sur la plus grande partie du continent nord-américain. Mais cette victoire a épuisé ses finances et la Couronne doit trouver des solutions pour remplir à nouveau ses coffres. Elle entend bien séparer la facture avec ses colonies américaines, ce qui créera bientôt une situation explosive. Treize ans plus tard, en adoptant la Déclaration d'indépendance, les colonies britanniques proclameront leur désir de se séparer de la métropole et de voler de leurs propres ailes. Mais que s'est-il passé entre ce moment et la fin de la guerre de Sept ans pour qu'éclate la révolution américaine? Quelles sont les causes de cette révolution? C'est ce que tu cherches à savoir en répondant à la question de travail du dossier. Pour bien répondre à la question, arrêtons-nous d'abord sur ce qu'est une cause. La cause d'un fait. C'est ce qui est à l'origine de ce fait, ou du moins ce qui contribue à le déclencher. Elle constitue une réponse à la question « Pourquoi ce fait ou cet événement est-il arrivé? » On peut donc dire que la cause, c'est ce qui contribue à expliquer un événement. Ça revient à dire dans chacun des documents du dossier que tu dois trouver des éléments qui expliquent pourquoi les 13 colonies britanniques ont souhaité se séparer de la métropole. Qu'est-ce que l'Angleterre a fait qui puisse nourrir le mécontentement des colonies au point qu'elles se révoltent contre elles? Prenons le document 1 en exemple afin d'analyser son contenu et de faire ressortir ce qu'il nous apprend à propos des causes de la Révolution américaine. Ce document comprend un extrait de texte accompagné d'une carte de l'Amérique du Nord en 1763. Pour faciliter l'analyse du document, tu peux te poser des questions à partir des mots d'interrogation suivants. Qui, quand, quoi, pourquoi, où et comment. Dans un premier temps, ces questions te permettront de situer le document, c'est-à-dire de préciser qui en est l'auteur, à quel moment il a été écrit, dans quel but, etc. Dans un deuxième temps, tu chercheras à comprendre la signification et le contenu du document. Commence par situer le document. En examinant le titre et la source du texte, tu peux apprendre de nombreuses informations. Par exemple, la lecture du titre t'apprend que le texte parle de l'Amérique du Nord après la guerre de Sept ans. Qui se termine en 1763. Grâce à la lecture de la source, tu constates que le texte a été rédigé par Lise Potier en 1987. Il s'agit donc d'une source secondaire, c'est-à-dire d'un texte rédigé par une historienne plusieurs années après les événements dont il est question. Ce texte fait partie d'un livre intitulé « Histoire des États-Unis ». Il s'agit sans doute d'un ouvrage de synthèse qui traite et analyse toute l'histoire américaine. Maintenant que tu as situé le document, intéresse-toi à son contenu et tâche de comprendre sa signification. Que nous apprend le texte sur les causes de la Révolution américaine? Lis d'abord la première phrase du texte. Après avoir considérablement accru ses possessions sur le continent par la conquête de la Nouvelle-France, l'Angleterre ne modifie en rien les frontières de ses treize premières colonies, qui s'attendent pourtant à un agrandissement de leur territoire. Que t'apprend cette phrase sur l'issue de la guerre de Sept Ans? Tu peux déduire que l'Angleterre est sortie victorieuse du conflit et que cela lui a permis de conquérir la Nouvelle-France. Mais qu'auraient souhaité les habitants des treize colonies suite à cette victoire? Ils auraient voulu que l'Angleterre leur permette d'agrandir leur territoire. Enfin, que choisit de faire l'Angleterre? Elle ne modifie pas les frontières des colonies et ne répond donc pas à leurs souhaits. Poursuite à lecture En outre, la métropole interdit aux Américains, aussi bien qu'aux Canadiens, d'acheter des terres du territoire amérindien pour y ériger des villages. L'entrée de ce territoire est d'ailleurs bloquée par des garnisons de l'armée britannique stratégiquement postées à cette fin. Que t'apprennent ces deux phrases sur les mesures adoptées par l'Angleterre. Non seulement l'Angleterre n'a pas agrandi le territoire des colonies, mais elle a en plus pris des mesures concrètes pour s'assurer que les Américains et les Canadiens n'aillent pas s'établir à l'extérieur des frontières qu'elle a elle-même définies sur les territoires réservés aux Amérindiens. Où sont ces territoires amérindiens dont parle le texte? Pour le savoir, observe la carte qui accompagne le texte. Tu peux voir que les colonies britanniques forment en rouge vin une bande de territoire relativement étroite le long de l'océan Atlantique. En orange, les territoires amérindiens se trouvent à l'ouest des colonies britanniques. Il est clair que ces territoires empêchent les colonies britanniques de s'étendre à l'ouest et limitent ainsi leur expansion. C'est d'ailleurs ce que dit la conclusion de l'extrait. Bref, l'Angleterre manifeste son opposition au désir d'expansion des Américains en Amérique du Nord. Cette dernière phrase de l'extrait résume donc une des causes de la Révolution américaine. Les habitants des treize colonies auraient voulu étendre leur territoire, mais l'Angleterre les empêche, ce qui suscite certainement du mécontentement chez eux. Maintenant que tu as compris une des causes de la Révolution américaine, Intéresse-toi aux autres documents du dossier pour compléter ta réponse et remplir la tâche qui t'est demandée. Bon travail!